mes amis me manquent. Moi, Rome, je n'ai pas retrouvé Georgie au parc pour jouer au toupie. Alexandrie n'est pas venue à la Grosbranche comme d'habitude. Babel est parti en vacances en voiture et il n'est pas rentré. Trois est allé à Tahiti mais il n'a pas été retrouvé sur la plage et j'ai appelé Hiroshima. Jusqu'ici, tout se passait bien mais j'ai entendu un cri horrible et je ne les ai pas revus. Bagdad, New York, Constantinople et Istanbul présentent l'abécédaire de la ville. A comme Alexandrie, arbre, arc, antenne, architecture. B comme Babylone, Bézance, boulevard, bibliothèque, bâtiment, béton, brique, balcon. Hiroshima Bilitis 2020, mon balcon. Je parle à ma copine. Je lui ai dit de venir au parc. Elle ne veut pas. Alors je lui ai dit de venir chez moi. Elle m'a dit oui. Je suis trop contente. Et quand j'ai fini de parler, j'ai fait tomber mon téléphone sans faire exprès. J'ai essayé de le rattraper, mais. Je qu'avez-vous commercialisé? Bah, les cadres, ça sert à cadrer quelque chose et à prendre une 4 comme dans la caméra, on prend des cadres, mais c'est juste pour la rendre plus jolie aussi. Ça peut être Adano hein, qui fait la photo. Euh. Est-ce que tu vois les fausses fleurs dans le cadre? Que, presque que les fausses fleurs, il faudrait, hein, donc. Euh, Peut-être qu'il faudrait comment il faut faire pour avoir la perspective. Et alors soit s'avancer soit se Alors comment faire? Peut-être toi te baisser peut-être. On faudrait voir que les fleurs. Comment faire pour avoir presque que les fleurs? Ah déjà c'est mieux. Chantier. Cabinet. Euh, vous vous souvenez, on vous parlait avec Yvan ce matin d'un du, cabinet de curiosité. On vous expliquait ce que c'était. Hein, c'était des objets étranges et bizarres et inédits qui étaient rassemblés à un endroit. Dans, une, dans, une, dans un petit espace, une petite boutique. Et bien là, vous n'avez que des choses bizarres. Par exemple, un papillon bleu fluo. De faire ma... euh, une petite euh, une, pe... là, une, euh, une petite truie qui fait de la danse euh, classique il y a aussi deux assiettes là ça forme un... une couronne mais ça. voilà alors moi mythographe expert en mensonge et en fiction et en images fabriquées je suis très content de la journée parce que tout le monde a fait preuve de curiosité et c'était l'objectif essentiel de la journée. Hein, on les a vus dans la rue. On les a vus marcher et regarder autrement les murs, les fenêtres, le ciel. Et personne ne l'a peut-être dit jusqu'à présent, mais on est allé jusqu'au Pérou. On ne savait pas où on allait au départ. On est allé jusqu'au Pérou. Et là, on a vu un ciel avec des nuages que moi, j'avais jamais vu. Mais vraiment jamais vu. Il y avait, on aurait dit, dites-moi si je me trompe, on, on aurait dit des montagnes ou des vagues dans le ciel, c'était uh, voilà, des, des draps euh, qui, étaient, euh, qui étaient pliés d'une étrange façon, et ça c'était un cadeau. Voilà, c'est tout, donc restons curieux, à demain. D comme débris, dodam, E comme écriture et établissement scolaire, F comme fleuve, fenêtre, feu tricolore. En allant à mon cours d'échec, je passe toujours par les mêmes rues. Sous le même pont, je vois un monsieur qui fait la manche. Un jour, dans cette rue-là, je vois un accident. Une voiture fonce dans un, dans un feu tricolore. Elle me détruit et, et comme Gare. -com. -com. -com. H comme Hiroshima, Hôpital, Hôtel. Histoire. Et vous allez nous raconter une histoire qui n'est liée qu'à vous. D'un lieu qui vous est lié. Mais vous allez revenir à votre source. Euh, c'est sur les deux voies, là. Ouais. Et. Sur ce chemin, et, voilà. et il y avait quatre ânes qui sont passés sur la route, et on a dû les suivre tout le temps parce qu'on ne pouvait pas les décaler, et donc on a fait toute la route derrière. Ah ouais. C'est une image, et tu, tu l'as de manière très nette, l'image, ou elle ouais. est un peu floue non, net. Très oh. nette. Et les ânes, alors ils étaient comment Ils étaient en. Euh... Il oh, y, avait, y avait un grand, un petit, un grand, un petit. Euh, du coup, au premier plan, il y avait euh, moi, ma famille euh, en train de pique-niquer en bas. Ouais. Et euh, du coup, euh, devant nous, il y avait une autre euh, grande montagne, c'était une forêt entière. Il y avait euh, une mare avec euh, plein de sortes de branches euh, de la menthe et tout. tout. Et euh, parmi ça, il y avait du filio. Oui. Avait du filio. Qu'est-ce que c'est C'est euh, ben, comme un peu de la menthe. On met dans du thé et tout. Ouais. Du coup, il euh, bah, y avait ça. Et euh, l'odeur était, était un peu forte. Mais euh, c'était super bon. C'est vraiment cette plante qui m'a marquée. Ouais. Et euh, du coup, euh, on devait euh, traverser la rive, la mare, et on devait euh, bah, du coup, se mouiller tout pour aller en France. Voilà. Dans une sorte de vallée. Et quasiment euh, tous les week-ends, j'allais là-bas. Et euh, au premier plan, il y a de l'herbe avec un grand palmier et un grand rocher. Ensuite il y a euh, une sorte d'étang avec euh, la grande cascade. Et autour de la grande cascade il y a deux grands murs de rocher. Quand j'y allais avec ma mère, je me posais sur, euh, sur euh, l'herbe à côté du grand palmier. On a mis une serviette et on, on, a, on a un pique piqué là-bas. Ouais, D'accord. Et ça s'appelait comment Il, euh, il y a pas. Je crois qu'il n'y a pas de nom. Je sais, je sais. Quand, Quand vous y alliez, pas. vous disiez on va, on va où ben, On va à la cascade. <coughs> vous habitez à Lisbonne Ouais. Bon yeah. Quel souvenir Est-ce qu'il y a un endroit précis à, à Lisbonne dont tu te souviens oui, oui, il y avait euh, une cascade un peu comme elle. En fait, c'était très lourd, c'était. Il y avait des dessins. Je ça, j'étais petite, je ne me rappelle pas vraiment. Parce que je me sens un peu flou, mais ça L'idée, c'est quoi, Anna Maria euh, C'est de rechercher les choses qu'on a dans la tête. Exactement, d'accord Donc en marchant dans les rues de la ville, on va essayer de. Nos souvenirs Ouais, de faire rejaillir nos souvenirs et des images rêvées. Hein on va essayer de les retrouver parmi les images réelles. On trouvera dans Montpellier. Oui, Allez, on chasse On y va Regarde regarde ce que je vois je Il y a un requin, et sens il, sens. il y a la, la mer Ouais, c'est bleu bah, viens voir, carrément. Et là, il y a des vagues C'est pas mal C'est pas grave est-ce est, est que, est que ton souvenir, c'est la forêt euh, Il y avait aussi une grosse, grande forêt. Bon, on le on prend vient. au cas où. Alors, il faut qu'on qu voit bien le cadre. Attends, laisse-moi faire. Ah, oui. C'est toi qui le fais avec Maria. Monte dessus, okay. peut-être, non Eh ben, on a parlé de nos souvenirs et on devait trouver euh, qui ressemblait le plus à nos souvenirs. Par exemple, toi, ton souvenir, c'était quoi Et l'image que tu as trouvée, c'était quoi Des chats. De quelle couleur déjà dans ton souvenir Bleu et orange. I comme Istanbul, immeuble, Image. J comme jardin. Journal Bonjour, vous êtes bien sûr au journal. Alors, je vais vous dire ce qui s'est passé aujourd'hui, la météo et le tout. Alors aujourd'hui, il faisait un temps plutôt nuageux mais bien ensoleillé et joli. Peau de l'air mais assez de vent quand même. Aujourd'hui, les iconophages sont allés chercher des lettres. Par exemple, les arbres peuvent former un Y. Ou bien, un lampadaire peut former un I, La lune peut former un O. Et des choses comme ça. Même qu'ils ont fait la photo d'un grotte <rire> Qui fournit un E. <rire> et bien sûr, pour terminer la meilleure, elles ont fait des scénarios de films qu'ils ont inventés. Euh, des, des histoires mélangées de tout le monde. K comme L, accent. L comme l'ampadaire M comme mythographe. Vous savez pas ce que ça veut dire mythographe Moi je suis sûr que vous savez. Euh, bah, euh... C'est une sorte de légende ancienne. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Il y a une expression qu'on utilise dans la vie courante Avec... Ouais, comme ton dit quelqu'un qui est mytho, qu'est-ce que ça veut dire ben, qui ment. Ah, qui ment. Donc ça veut dire ça en grec. Fait. Euh, fiction, mensonge. Donc histoire, C'est histoire, c'est histoire, une, histoire, une, une fiction. c'est un peu plus une histoire. C'est ça, c'est pour ça que tout à l'heure on disait qu'on ne disait pas que la vérité, ou pas toute la vérité, ou alors plus que la vérité. Ça reste à voir. Et graphes. C'est quoi grave Tout ce qui est écrit écriture. Exactement, oui. tout ce qui est écriture. Donc si on fait de l'ensemble, mythographe, c'est Il y a des mythes écrits. Faut... Ouais, le, la mythographie c'est ça, et le mythographe c'est celui qui écrit, ou qui dit, ou qui invente des mensonges. Voilà. Alors pourquoi on, pourquoi on fait ça Nous c'est notre passion, c'est notre métier même. On est devenus des spécialistes en fait. Des hein spécialistes en l'ensemble. Métro, mur, monument. Migvé. Alors ce matin là, on est là pour découvrir un lieu qui date du XIIe siècle et qui s'appelle le Migvé à Montpellier. Alors le Migvé, c'est un mot hébreu, donc ça signifie eau sacrée ou bassin d'eau sacrée. Donc ça veut dire que c'est un lieu dans lequel ils venaient faire une purification. Donc ce bassin d'eau, il est très important parce que c'est une eau en fait qui vient d'une source. Donc elle n'est pas amenée par la main de l'homme, elle est déjà présente. On, a, on peut construire autour, mais il ne faut surtout pas que l'homme en fait, amène lui-même directement l'eau. Ça c'est très important. Et surtout, cette eau elle doit rester pure, elle est bénie par le rabbin, et en plus, eh c'est dans cette eau qu'on vient faire une immersion. Et il descendait par l'escalier qui est ici, pour se plonger totalement non. dans l'eau. Et donc à partir de là, on devait faire ça trois fois. Comme on cherchait l'eau la plus pure possible, et bien en dessous, là, à presque 6 mètres sous terre, on a donc justement cette, cette source qui permettait de pouvoir se purifier. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, le quartier a un petit peu changé puisqu'on a eu des tonneliers, donc des gens qui fabriquaient des tonneaux. On a aussi eu à un moment le lot l'eau qui a été reprise pour être un puits. Et surtout, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au XVIIIe siècle, on a une grande famille de Montpellier qui a construit sa maison sur toute cette partie-là. Donc ça veut dire qu'on avait deux bâtiments qui sont devenus un seul et finalement eh bien, ils ont bouché l'arrivée de l'eau pour pouvoir en faire créer une cave. Et cette cave, il rentrait par ici. Voilà. Alors, Vous voyez, de... c'est très intéressant euh, par rapport à ce qu'on regardait hier sur les villes, qu'une ville, elle, elle, elle existe, elle est construite à un moment donné, puis avec le temps et l'histoire, elle se modifie. On fait autre chose, et puis après quand on commence à chercher, comme on parlait de 3 hier, 3 il y a euh, 7 ou 9 couches de, euh, de villes. C'est comme si on jetait du parc. Elle comme New York. au comme oh. Attiti 3, 13 e siècle. Je suis sur la plage, je suis seule. Je vois des mouches tourner autour de moi. J'entre dans la mer, je vois un landauphin. Je monte sur lui et ensemble nous faisons le tour de la mer. Police. Périphérique. Poloatiens. Q comme quartier. R comme rome. Rue. Restaurant. Route. Stop stop. stop, stop Je me rappelais un jour euh, à Athènes, dans la banlieue d'Athènes, euh, avec mon oncle et moi. Nous avons perdu notre chien. Nous sommes partis à la recherche. Nous avons arrêté des voitures pour leur demander euh, s'ils n'avaient pas vu mon chien. Et ils m'ont répondu non. J'ai quand même assisté, mais ils n'ont pas, pas voulu me dire oui. Non. Istanbul, 25 juin. Je suis sur la route. La route est longue. Je me fais arrêter par les péages. J'arrive enfin à Istanbul. Je retrouve ma famille à la montagne, je suis super contente de les retrouver. Bonjour Oh là là, ça va longtemps oh, Oui, ça va, oh, va. Oui, ah, va papy, oui. la santé, la famille, ça va Oui, bah oui. semaine Salut Tati Oh ma chérie oh, oui. oh là là Comment ça va Oui Tu oui, vas oui. Ah, ben, quand même, quand même, quand même. Oui. Allez, on boit un bon petit thé, là, en famille. Oh, regardez, je vous l'ai fait. Oh là, il a l'air super bon, tâti. Comme vous étiez petite. Qu'est-ce que ça grandit vite. Un papier grandit vite. Oh Juste après, nous descendons au bas de la montagne pour pique-niquer. Il y avait une vingtaine de moutons devant nous. Sur notre gauche, il y avait plusieurs plantes, dont une qui s'appelait flio, à côté d'une mare. Nous devons traverser la mare pour réussir à prendre cette menthe flio. Je me suis beaucoup attachée à son odeur. Bagdad, 13 juin. Euh, je suis dans le désert. Euh, il fait chaud et euh, il y a du sable. Il y a une tempête de sable. Et j'arrive à Bagdad. Salam! Excusez-moi, vous savez Je croise deux personnes, je leur demande où se trouve la cascade magique. Ils me répondent qu'elle se trouve au troisième panier à droite. Je décide de m'y rendre. Tu rentres dans l'oasis, tu descends quelques marches et tu arrives dans la cascade. Et fais gaffe au serpent. D'accord, merci. De rien. Au revoir, bonne au revoir. cascade! Bonjour, je m'appelle Constantinople. J'étais très fort au rugby. du coup mes amis étaient jaloux de moi. Du coup un jour, ils ont, ils ont, un d'entre eux était très jaloux de moi vu qu'il euh, voulait être mon rival tellement qu'il ne voulait je voulais pas. Et du coup un jour, il a décidé de, de se bagarrer contre moi. On s'était bagarré dans un endroit où il n'y avait personne. Comme source, chouchou. Ce terrain t'es comme toi. trafic, tour, toupie. Oh, elle me demande, est-ce qu'il y a un livre dedans J'ai 7 octobre. Je reçois un col de mon père et de ma mère. Je suis tout excité d'ouvrir la boîte. Trois trop cool. Je vais essayer un, et c'est la quête que je vais J'invite mon copain pour jouer. Rendez-vous au parc. C'est moi qui gagne le combat. Mais. U comme usine. V comme voie Vélo. Voiture. Ville. Quelle est la première ville du monde Rome. Alors, on Et les trouve France. entre. Dans cette région là. C'est pas village. Oh Iran. Ouais. En Iran ouais ouais ouais Mais bah, alors c'est pas. C'est entre. Il y a deux fleuves. On a dit que c'était important la géographie. Il y a deux fleuves qui s'appellent le Tigre et le Frat qui, qui sillonnent cette région-là. Ouais. Et en fait, c'est aussi la région, on peut le dire ça, où est né le premier alphabet. Ouais, hein L'écriture est née au même endroit. Euh, quel que type d'écriture Alors, quel type d'écriture ah, tu te là Non, c'est quoi ça C'est ça. Ah, c'est une lettre. Ouais, ah. c'est une lettre. C'est A. Et on, on, on voit qu'à l'époque, dans l'alphabet phénicien ou sumérien, c'est un, un A renversé. Ça renvoie à quel Un taureau. Voilà. Ouais. Un animal, le taureau. Et le B, bêta, c'est Maison. La maison. Le, la nourriture, le, le bétail, l'animal et la maison. Exactement. C'est le début de l'alphabet, c'est le début des villes. Et c'est le début des villes. On l'a évoqué tout à l'heure, elle, elle a été, annoncée cette ville. Ah bon Ouais. Euh... Elle ça, c est construite comment Ça c'est euh, en Inde, non Non. Hum. Mais... C'est un. un autre, ou... Mais ça ressemble à un autre temple où y a... Là, il y a. un Regarde. Vous avez vu comment elle est faite cette ville oui, est pas... hum. Mais Regardez un des plus vieux, un des plus gros fleuves. W comme Wagon. WC. X dans Taxi. Y comme Y a rien. Attendez, attendez, il y a quelque chose à l'Y. Qui nous a enfermé ici Comment on doit, euh, sortir de là Pourquoi nous sommes devenus des fantômes Parce que j'ai pas d'amis, alors, alors je veux enlever et farmer. La seule façon de vous chaper, c'est seul, sol de boire l'eau. mi V, mas masse, vous mi, tout, trouver, trouver jamais l'eau mi V, parce que elle s'est cachée. Ha, ha, ha! Ah! trouver la source de ce cri? Si on trouve l'endroit où Dieu vient euh, ce cri, nous trouverons la source sacrée et nous pourrons sortir d'ici et revenir humains. Z comme Zénith. Les iconophages. Comment écrire un film? Comment écrire un scénario? Oui. Je sais pas, d'abord on filme, après on écrit, ou d'abord on écrit et après on, on film. Écrit. En fait, ce que tu as fait tout à l'heure, c'est un plan américain où on voyait jusque-là. Là, Là c'est un plan, un plan moyen où on voit des pieds à la tête. Et le plan d'ensemble, ça serait encore euh, plus grand. Vous savez pourquoi on fait des plans Quand tu fais des grimaces, est-ce qu'il vaut mieux le filmer tout en pied Avec ses pieds ou pas non. Eh non. Sinon, on ne voit pas mes en fait, expressions de visage. Je suis venue pour faire un stage vidéo. Elle est ici, et elle va traverser ici, elle va traverser, de profil, de profil. vous essayez de me le faire de profil j'interviens pas, allez-y. D'accord. Attends, qui traverse ton cadre plus bas. Non, non, donne la caméra plus bas. Les iconophages, des mangeurs d'icônes, le goût pour les images. C'est par là que tout commence. Les iconophages, pas des images produites par des dominants, celles construites par des petites mains, des yeux curieux, des cœurs sensibles, des êtres debout. Je souhaite bonne soirée et à demain. <rire> Allez, au revoir, Montpellier.